Comment utiliser la schématisation conceptuelle Cette vidéo vous expliquera comment utiliser les schémas conceptuels pour diviser des sujets complexes en sections individuelles connexes. Commencez par écrire un sujet principal dans la partie supérieure de la page, puis dessinez un cercle autour de ce dernier. Divisez votre sujet principal en composantes, puis organisez-les de manière hiérarchique. Au fur et à mesure que vous descendez dans la page, les notions deviennent de plus en plus spécifiques. Ajoutez des lignes de liaison entre chaque composante. Ajoutez des mots qui expliquent le lien entre deux bulles reliées. Lorsque vous lisez les bulles par ordre descendant, en y insérant les mots de liaison, vous avez une phrase décrivant le sujet dans son ensemble. Essayez la schématisation conceptuelle lorsque vous tentez de comprendre un sujet complexe. Bonne étude!